bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur les boîtes du magasin de thèmes à savoir afficher une image à côté du titre des boîtes et pouvoir ajouter une encre dans une boîte pour pouvoir gérer le défilement pour cette démonstration je vais utiliser le site des médiathèques du Grandol. donc ici je suis connecté en administrateur je vais aller modifier la boîte vos rendez vous qui affiche déjà un titre et on va modifier le nouveau paramètre, donc logo du titre. Donc je vais mettre un class face FA calendar-alt. Donc ça qui est une règle de font au somme. Vous pouvez aussi explorer le serveur pour aller chercher une icône que vous auriez par exemple dans votre skin. Alors je valide. Et là, on se retrouve avec la petite icône euh, qui a bien été ajoutée. Alors, vous avez l'ensemble des pictos qui sont disponibles avec Fontausom awesome, euh, sur cette URL, fontawesomecom v5 slash search. Et il faut bien cocher la facette free, donc euh, qui est libre. Et vous avez déjà 1000, euh, 1000, plus, de 1600, voilà, plus de 1600 icônes que vous pouvez parcourir et utiliser. Le deuxième point de cette démonstration, il s'agit des encres. Donc, comme on l'a pu le voir ici, vous avez une encre qui est disponible au niveau euh, de la boîte. Alors, ce paramètre s'affiche uniquement si on est en mode expert. Voilà. Et il vous le permet de, par exemple, on va mettre euh, scroll, rendez-vous. Hop, on va underscore, hop je valide, et je peux directement maintenant accéder à l'encre, comme ceci, scroll, rendez-vous, et voilà, Vous voyez, ça marche, je remets dessus, hop ça part dessus, alors ça a aussi un intérêt, par exemple si je veux directement changer, euh, ici j'ai une entrée de menu, euh, inscription, et emprunt qui est de type lien vers une sélection d'articles donc qui propose toute la configuration d'une boîte d'articles je peux aussi lui rajouter donc une encre donc on va faire encre euh, donc scroll inscription je vais valider et quand je vais aller sur le lien et eh ben, je vais scroll tout de suite sur « Inscription et emprunt ». Donc il a mis l'encre déjà tout seul. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.